Bonjour, je voulais dire que j'étais vraiment satisfait d'avoir suivi cette formation animée par Lingen, de main de maître même d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça m'a permis de pouvoir mieux comprendre, mieux m'organiser pour préparer cette formation de vidéo en ligne. Et toute la préparation et puis surtout la, le passage à l'action évidemment qui est le plus important et voilà, gagner du temps pour pouvoir réaliser ça. Je pense que c'est surtout ça l'intérêt de pouvoir suivre cette formation, gagner du temps. Parce que c'est vrai que si on reste tout seul bah dans son coin, bah forcément on se dit on verra ça un jour, on fera ça un jour, puis finalement on le fait jamais. Donc euh, de pouvoir suivre cette formation avec Lingen c'est vraiment essentiel, surtout qu'il est extrêmement bienveillant et compétent pour pouvoir nous aider à, à mettre en place ces formations en ligne. C'est euh, quelqu'un que j'apprécie particulièrement pour toutes les valeurs qu'il a et euh, c'est un vrai plaisir de l'avoir suivi encore cette formation. Donc je vous invite, vous aussi, qui Regardez, suivez la formation de Lingen, vous verrez, vous serez au top. Voilà, merci.